Et euh, là, il y a aussi, j'ai vu un peu d'ail des ours. Bon, là, tu peux faire de la ciboulette aussi si tu veux. L'ail des ours. Bon, j'ai pas réussi à le sortir parce que j'ai pas emmené le matériel. Mais voilà, il y en a là. L'ail des ours. Un peu plus loin. Là, il y a déjà les digitales qui sortent. Bon, mais ben ça, c'est très toxique la digitale. Sauf pour les gens qui ont des problèmes cardiaques ou des angines de poitrine, des choses comme ça. Mais c'est pareil, il faut prendre ça quand ils sont jeunes. Faut prendre les sommités. Et euh, bon, il ben, y a une préparation à faire, donc je m'aventurerai pas trop là-dedans. Donc, euh, un peu partout, là, on a du lin là-bas, les petites feuilles blanches là, les petites fleurs blanches, du lin, lin sauvage, du colza. Bon, ben ça c'est colza industriel, mais bon, si quelqu'un, si tu sais faire de l'huile, tu viens en prendre la nuit euh, quelques pieds. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu d'autre il y en a un peu partout. Bon ben c'est que là tout n'est pas encore poussé. Euh, tout à l'heure j'ai trouvé aussi de la pulmonaire, ce qu'on appelle le coucou bleu. C'est bon aussi pour les problèmes respiratoires, mais c'est un peu toxique quoi. Donc faut prendre ça avec parcimonie toujours quoi. Bon ben c'est dans la pochette, je vous montrerai ça quand je déballerai à la maison à la récolte. Et puis ben, petite vidéo alors pour parler de ce qui se passe quoi. Hein, on est confiné. Regardez-moi ça, c'est pas beau. Les citadins en PLS. Être confiné à la campagne, qu'est-ce que c'est dur quand même. Hein. Ah ouais, hein. quelle souffrance. Quelle souffrance. Ah naga, ah, elle est malheureuse naga. Ah oui, regarde-moi ce sourire de Pete. <rire> ah oui, elle est malheureuse là tout de suite. Ah, elle est malheureuse. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah voilà. Quoi. Bon, ben, c'est l'éclat, il fait beau, on en profite. La tout, toute-tout aussi. <rire> Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon ouais Voilà, bon ben, jour de confinement, je sais plus combien, je compte même plus. De toute façon, déjà, à l'habitude, je comptais pas les jours, hein, je m'en foutais un peu. <rire> ouais. Pour moi, tous les jours, on est dimanche. Après, il y en a qui vont me dire, mais va bosser, feignasse c'est que vous êtes jaloux, tout simplement, parce que vous pensez que je travaille pas. Moi, je travaille le montage, je travaille l'art, je travaille euh, les plantes. Enfin, voilà ce que me donne et m'apporte la nature tous les jours. Euh, même si je suis pas... Euh, comment dire, euh, au maximum de ce que euh, je, je souhaiterais, et eh ben pour moi je me considère quand même comme un hémiste. Donc euh, voilà quoi, après à chacun sa foi. Enfin voilà, c'était une petite vidéo comme ça là, vite fait, avant de poster ma récolte. Ouais j'ai récolté un petit peu de, de prime que la vidéo précédente, et euh, un petit peu de, de pâquerette, parce que ben, à défaut de camomille, ici il y a de la camomille romaine, c'est vrai qu'on peut pas trop la différencier parfois entre la pâquerette et la camomille romaine En fait, c'est de, de la pâquerette où tu vois que le, le jaune le, est un peu plus arrondi quoi, que sur une pâquerette où il est plus plat euh, Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre là Là je vois qu'il y a ce qu'on appelle du poêle à gratter, du hou quoi. Du hou, qui est une espèce protégée, faut le savoir Petite boule rouge Bon, je vais le laisser tranquille Ouais il y a un peu de tout. Ben après j'ai. Je... Ouais, on peut descendre, mais bon. Là, ça va être les beaux jours qui arrivent, ça fait plaisir, ça va faire du bien. Ouais, c'est histoire de faire une vidéo euh, tous les jours ou tous les deux jours. Vu qu'il n'y a que ça qu'à foutre. Ouais, bon là, on a du lin là, pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ouais, pâquerette. Là, on les reconnaît. Les pâquerette romaine, c'est bombé. C'est un peu plus bombé. Voilà, ça c'est de la ouais, camomille romaine, donc ça fait ça fait aussi bien le boulot que de la camomille en fait. Voilà quoi, d'ailleurs je vais le mettre vu que je l'ai cueilli avec les autres. Bon, on a un peu de tout hein. après, je connais pas toutes les plantes non plus, mais euh, ça c'est de la Kilidouane chez Lidouane, je crois. Ça. Mais c'est toxique. Bon, après tu me diras, tout est toxique, la vie hein. Voilà, voilà. Je profite de ce beau temps pour me balader, vu que j'ai le droit de sortir le chien pendant une heure. Parce qu'il y a le garde-champette qui va venir, hein, évidemment. Ils en ont mis un à, à tous les coins de champ. Les gardes-champettes. Regardez-moi ces abeilles, regarde ça. Les abeilles bourdonnent, les oiseaux chantent, les fleurs poussent, que demande le peuple, quoi. Si au moins, euh, cette situation pouvait... Euh faire rencontre à l'homo capitalus, l'homo economicus, à quel point il s'est fourvoyé, il a foncé dans le mur toutes ces années, hein, si au moins ça pouvait, ça pouvait engendrer ça quoi, se rendre compte qu'on pollue moins, retour au local, consommer local, produire local, ça pourrait être pas mal non Enfin voilà, après chacun son délire. Hein. je suis sûr que tout le monde n'est pas prêt à retourner vivre comme un zadiste. Mais on n'est pas obligé d'être décroissant euh, à l'extrême. Il faut de tout pour faire un monde. Il y aura toujours des gens qui, comment dire Il faudra toujours de la technique, de l'invention. Il faudra toujours euh, euh, pouvoir euh, euh, se, se, se substituer, en fait, euh, au manque de moyens que l'on aura techniquement. C'est-à-dire, euh, si à l'avenir, il euh, n'y a plus de chaîne de production, tout se casse la gueule et le tout, et qu'il te manque une pièce pour euh, pour faire tourner, par exemple, ta, ta série, ou euh, etc., il faudra bien que tu la fabriques, la pièce. On a les imprimantes 3D. on a... Aujourd'hui, je pense qu'on peut faire bien. Moi, je pense qu'il faudrait stagner au niveau de la technologie, et euh, commencer à faire un retour aux sources quoi un, un, être, euh, oui comme euh, l'opération résilience Macron il m'a fait délirer tu vois c'est un emploi euh, d'un mot euh, si noble euh, galvaudé parce que euh, opération résilience mon cul et il sait ce que c'est que la résilience il a jamais fait preuve d'abnégation il parle de résilience c'est comme Attali euh, qui parle d'altruisme il sait même pas ce que c'est que l'altruisme c'est des gens qui ont jamais travaillé euh, avec leurs mains et ils veulent t'apprendre comment faire ton boulot tu vois non mais ça me fait délirer ça ces gens là moi Enfin voilà quoi, c'est une petite vidéo. Je sais même pas si. Euh... Je sais même pas si euh, ça aura du sens si ça enregistre. Parce que la caméra, euh... <rire> évidemment, hein, comme on sait tous, hein, au bout d'un moment, les pièces sont faites pour être niquées. Donc obsolescence programmée quoi. Et puis c'est ce qui se passe avec ma caméra. Elle a deux ans. Donc au bout d'un moment, la batterie et le lithium, il hein, a fait son temps. Et dire que le lithium, ils en donnent à certains euh, personnes psychotiques. Parce qu'ils ont un problème de glande surrénale dans le cerveau, et ils leur filent du lithium pour que ça aille mieux. Mais. Heureusement, moi, ils m'ont jamais filé de ça, quoi. Bah, ben, neuroleptique, par contre, quoi. Heureusement que je prends plus de tout ça, quoi. Ben, voilà, quoi. Ouais. Ben, le problème, en ce moment, aussi, c'est... Euh, euh, c'est pour trouver euh, de la ganja, quoi. C'est un peu le bordel, quoi. Mais... il euh, n'y ben, a plus qu'à attendre. Et vivre au rythme des saisons, hein, Puis c'est tout, hein, comme tout. Mes tomates, ça y est, à l'Ève, euh, tranquille. Mes semis, c'est parti. Et puis, on, on verra ce que ça va donner, quoi. Hein, j'ai un petit jardin que je peux aller faire euh, chez plusieurs personnes même les voisins en bas ils sont cool. je, peux aller, je leur ai proposé de leur donner des tomates donc euh, je pense que ça va se passer comme ça hein. on va faire des échanges euh, maintenant on va revenir à quelque chose de plus terre à terre euh, le, du local euh, euh, de, de la décroissance quelque part avec une stagnation technologique et euh, après ça n'empêchera pas d'évoluer te technologiquement parce qu'il y aura toujours euh, du progrès à faire mais là si on, si on suit la loi de Moore ça veut, ça veut dire que tous les deux ans euh, c'est exponentiel on prend euh, c'est exponentiel un petit peu comme euh, la suite de fibonacci comme, euh, comme Fi. c'est euh, plus on en fait plus euh, l'ordi évolue enfin plus la technologie évolue et plus euh, ça avance trop vite quoi ça va trop vite après chacun son avis mais pour moi ça va trop vite moi qui suis né à la campagne qui ai toujours vécu au rythme des saisons je trouve que ça va trop vite comme là par exemple un exemple là c'était une prairie regardez ils sont en train de tout défoncer quoi pour faire des logements opaques ou je sais pas quoi à la con euh, c'est pas beau c'est pas beau c'est en train de défoncer le peu de nature qui reste là pour faire euh, des logements à la con quoi enfin voilà voilà bon, cette petite vidéo comme ça les amis Bye bon, ciao bouquin que j'ai eu gratuit, je sais plus comment ça s'appelait la France machin là. quand achetais un livre pour 1 euro je sais pas quoi je sais pas, jamais payé l'huissier doit encore toquer à la porte de l'ancienne adresse pour avoir son un euro je sais pas, bon allez ciao les amis bye